Comment ça fonctionne exactement la fameuse plateforme de formation? Tout d'abord, les étudiants se rendent sur notre site web formationamazon.com et ils vont tout simplement se connecter dans la zone étudiants pour avoir plein accès à tous les outils que la formation offre. Mais d'abord, voyons ensemble qu'est-ce qu'elle offre pour le grand public et comment est-ce que vous pouvez vous renseigner pour savoir si la formation, c'est la plus adaptée à ce que vous recherchez. Lorsqu'on arrive sur la page on tombe directement euh, sur euh, le premier onglet puis que si vous voulez savoir combien elle coûte en ce moment à l'heure actuelle. Elle est offerte au prix de 498 je vais y revenir plus tard qu'est-ce que ça comprend exactement c'est la seule forme de paiement euh, qu'on a fait en ce moment, c'est un seul paiement. Votre coach Amazon principal va être Fauve. c'est elle l'experte. Moi, je suis plutôt un support à Fauve. Je vais m'occuper de différentes choses dans notre business Amazon, mais la formation, l'idée, l'experte pour répéter mon mot, c'est vraiment elle. Vous pouvez voir son histoire ici, une petite minute 25 qui va vous donner quand même une bonne source de motivation. La formation Amazon des Wild and Free, c'est très important à savoir qu'elle ne se termine pas. Pourquoi est-ce qu'on est qu dit ça? Tout simplement qu'on la met toujours à jour parce que le domaine de l'Internet, le domaine de, du e-commerce est un domaine évolutif et comme vous devez savoir, ça évolue assez rapidement. Notre travail à nous, c'est de s'assurer que la formation est toujours à jour, que vous avez toujours les meilleures techniques pour pouvoir performer et vendre des centaines de produits via la plateforme amazon une des questions qu'on reçoit souvent pourquoi je devrais prendre une formation quand je peux absolument tout trouver sur youtube tu peux pas nécessairement tout trouver quant à amazon euh, sur youtube pourquoi est-ce que je dis ça parce que nous mêmes on l'a essayé c'est tout à fait normal c'est humain de vouloir sauver de plus d'argent possible surtout quand on se lance en affaires voyez voyez vous on a regardé certaines vidéos d'un certain YouTuber, à ça de YouTubers. Et souvent, ce qu'on se rendait compte, c'est que les informations étaient contradictoires et qu'on avait beau chercher des fois, on ne savait pas quoi chercher, quoi poser comme question. Donc, c'est un peu là que la formation intervient. C'est qu'on va t'amener à poser les bonnes questions. On, on aime dire qu'on enseigne une méthodologie plutôt que de donner une formation pêle-mêle. C'est vraiment fait sous forme de module. Il y a 10 modules et un bonus sur l'entrepreneuriat. On a décidé d'y aller dans le volet entrepreneurial parce que la réalité, c'est que vous, vous allez, euh, vous allez vous retrouver à travailler seul devant votre ordinateur et la motivation, le mindset et le focus ne seront pas toujours au rendez-vous. C'est pour ça qu'on a mis un volet entrepreneurial pour se focuser vraiment sur qu'est-ce qui est important puis vous ramener à l'ordre soit de performer dans votre entreprise Amazon. Pendant combien de temps est-ce que vous allez avoir accès à la formation? Une fois qu'elle est acquise, c'est à vie. C'est-à-dire que vous pouvez la, la commencer quand bon vous semble et la terminer aussi quand bon vous semble. Ce qui est inclus dans la formation. Je ne vais pas vous lire mot pour mot qu'est-ce qui est à l'écran, mais je vais vous résumer les grands noms. Tout d'abord, l'accès au groupe privé, qui est un choix euh, libre à vous. La plupart des étudiants euh, qui le rejoignent et qui sont engagés dans le groupe, mais ben, c'est étroitement relié avec les étudiants qui ont le plus de réussite. Ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y a même des étudiants qui sont rendus à un niveau très avancé. On parle très avancé en revenus aussi mensuels. On parle de 30, 40, 50 000, 75 000. Il y a même un étudiant le mois passé qui a partagé ses chiffres et a fait plus de 140 000 de vente, ce qui est incroyable. On est tellement fiers de ça. Pourquoi vous devez absolument, selon nous, rejoindre le groupe privé? C'est que le qui est gratuit quand vous achetez la formation, petit fait, fait. Le mentorat illimité. Le moment que vous avez une question, vous posez la question sur le groupe. Si jamais elle n'est pas répondu au bout de 24 heures par d'autres étudiants, simplement nous identifier et à ce moment-là, on va lui répondre. Mais Vous allez avoir le support des autres membres. Vous allez avoir toutes les communications qui passent par ça. Vous allez avoir des séances live, des primaires sur les nouveautés. En fait, notre volet communicatif avec les étudiants passe par le groupe privé. C'est la méthode la plus simple. Comme que je l'ai mentionné tantôt, vous avez accès en une moyenne de 175 vidéos. Vous avez des updates illimités de ces vidéos-là, du nouveau contenu régulièrement. Je vous dirais que pour l'année passée, on a été assez assidus. On est en mesure de, de publier une vidéo par semaine. Mm. On a un, une graphiste qui est reliée avec la formation, c'est à votre choix. Vous pouvez faire affaire avec elle. On a un photographe, on a un agent de product sourcing. On a aussi une professionnelle que nous-mêmes, on utilise euh, qui est basée en Chine et elle fait des merveilles. Elle va vous faire sauver énormément d'argent, répondre à toutes vos questions. Quant quand à l'expédition, si vous avez des problèmes aussi, elle a toujours été là. Et c'est ce qui fait, je crois, notre succès. On est entouré d'une équipe exceptionnelle et on partage absolument tous nos contacts avec nos membres. Vous allez avoir des questions, vous n'allez pas être sûr euh, des fois et vous voulez être rassuré, on offre une formule de coaching one-on-one -on -one, euh, payable à l'heure, c'est en option et le prix est offert euh, en rabais euh, aux étudiants. Ce n'est pas la formule euh, groupe public. Donc, il y a une différence de prix et le plus important, je crois, c'est vraiment la passion. On est tellement passionné par ce qu'on qu fait et je crois que ce, ça m'en démontre par ici. Si je regarde quelques témoignages, vous pouvez le voir, on en a des multitudes, on a des témoignages vidéo des étudiants. On est, on est positionné 5 étoiles sur Facebook. On est la formation la plus innovante ici au Canada. Nous, on aime se démarquer parce qu'on offre un petit peu plus, puis c'est vraiment relié avec la passion. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est des résultats passés des, des étudiants. Comme ici, on peut voir qu'il y en a un qui a été fait 130 000 dans les 30 derniers jours, 30 000, 45 000. Avant toute chose, avant de vous lancer dans une formation, je pense que le plus important, c'est de savoir, est-ce que c'est fait pour moi? Pour ce faire, on a fait un cours d'initiation d'une heure qui est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire ici et suivre les indications et le cours va débuter. Si vous n'avez si pas nécessairement une heure et que vous voulez prendre quelques minutes, on offre un e-book en vente sur Amazon. Mais bien sûr, le but, c'est n'est pas vous faire nécessairement payer un, un e-book c'est de vous faire savoir si c'est fait pour vous, donc on l'offre gratuitement ici. Vous pourrez lire aussi différents articles qu'elle a écrits en partenariat avec les magazines ici, et elle vous explique encore une fois qui elle est. Lorsque vous deviendrez étudiant, une des beautés de la chose, c'est que vous allez avoir accès à absolument tous les vidéos, indépendamment du type de, de module. On les a très, très bien répertoriés. Une autre façon aussi de communiquer avec nous, c'est disons que vous visionnez cette vidéo-là, comment et pourquoi créer une compagnie et que vous avez une question reliée à cette vidéo-là. Il y a une section commentaires qui est reliée directement avec la vidéo. Vous posez votre question et nous, on y répond. Je vous invite vraiment à venir faire un tour sur notre site web et de voir notre plan de cours. Vous allez voir que le prix demandé versus nos compétiteurs et tout ce qu'on est en mesure d'offrir euh, C'est vraiment, vraiment gagnant, gagnant pour vous et vous allez être assuré d'avoir la bonne formule pour réussir à vendre et faire des milliers de dollars par mois, voire par année et propulser, comme le module 10 l'a dit, votre business de 0 à 1 million. Sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!